Greetings to you, mon cher spectateur, et bienvenue dans la critique de The Nordman, réalisé par Robert Eggers. Oui, j'avais envie de te foutre la honte. Voilà, allez, ça c'est fait. Non, bon, euh, les Vikings se retombent dans leur tombe. Tout à fait, mais aussi les gens qui ont entendu cet accent dans le film. Oh le euh, l'histoire c'est celle de Hamlet qui est le fils d'un roi viking qui en fait du jour au lendemain se retrouve à voir son père être tué par son oncle. Celui-ci prend possession de sa mère et donc il décide de partir et il se jure de venger son père, de libérer sa mère et de tuer son oncle. Oh, c'est l'histoire d'Hamlet quoi. Voilà. Elle ah. vous dit peut-être quelque chose, Shakespeare mmh. et tout, sauf qu'avant Shakespeare, il y a bien autre chose. Ah. Le Roi Lion, c'est est un remègue du Roi Lion. Et tout à fait. Ah, Elle était encore là. rigole pas, à plusieurs reprises, Tu es en train de me dire « Non, ça ressemble vachement au Roi Lion. » En fait, c'est la Il histoire. juste non pas des buffles. <rire> c'est ça. Pas des buffles, il y a juste un oncle. C'est tout. tout. <rire> et pour en parler avec moi, bah, mon plus viking et très oui. cher ami Hugo, mm -hmm. bah, j'avoue honnêtement que dès que j'ai vu le film, oh. à aucun moment je n'ai pensé oh. à quelqu'un d'autre que toi. Et je me suis dit, si on peut pas la faire ensemble, ça sera quand même bien triste. Déjà qu'on n'a pas pu faire les jeunes Je nourris un peu les 3. clichés du métal qui aime les vikings. Voilà. Que Mais c'est un beau cliché. C'est un beau oui, cliché, on ne oui. va pas se plaindre. Euh, The Man, euh, comment faire un contexte autour de ce film Je veux dire que, à part annoncer que dès le moment où Robert Eggers a dit qu'il voulait faire un film de viking, tout le monde a commencé à voir la trique, qu'à partir du moment où on a mmh. vu les premières images, tout le monde avait la trique enfin, tri. que le film a gagné en aura au fur et à mesure que le temps a avancé qu'entre les festivals où il est passé Il on parler de lui par rapport aux conditions de tournage euh, et à la volonté qu'avait Robert Eggers au niveau de l'univers où on entendait que ce serait mirifique, qu'ils avaient tout donné, que c'était brutal, que c'était ça. Ils en avaient chié quoi pendant le tournage. Pour au final avoir ensuite Robert Degas qui dit c'était un tournage horrible, je ne oui. veux plus jamais refaire de blockbuster de ma vie parce oui. que ça, pour lui c'est un blockbuster. Mais pour les trois quarts des gens, c'est oh, juste un film non. à 40 millions de dollars. Hein. Mais c'est vrai que quand on voit le long métrage, on se dit, si, si, ça a une envergure de blockbuster, une block... un blockbuster d'auteur, oui, mais un blockbuster quand même. Euh, bon, le... tu m'as très bien... Terminer ce contexte, donc Merci. je te passe tout de suite la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de Ben Hoffman Oh putain, c'était génial <rire> Il faisait chaud, on suait comme des bœufs dans le cinéma. <rire> c'était ben, représentatif, je le dis souvent, hein, quand on va voir des films ensemble, des films bien, bien intenses, euh, bon, je le dis souvent que euh, l'ambiance dans le cinéma est représentative de l'ambiance du film. Euh... Alors que pourtant il faisait très froid dans le contexte. Oui, du film. mais il... c'est vrai qu'il y a souvent du feu et il, oui, non, souvent chaud il faisait chaud. Oui, non, il faisait chaud. <rire> euh, le film est très très bon, plein de qualités. Euh, J'avais un petit peu peur, étant très intéressé par la mythologie nordique euh, au niveau du traitement des informations, et au final, je suis pas déçu. Il y a certaines choses, mais c'est du pinaillage où j'étais là en mode. <rire> Mais je crois que tu bien entendu à deux trois fois. Mais faire je, des, oui est, oui oui. C'est possible qu'il dans le cinéma au moment j'étais là. <rire> mais c'est la véracité. On ne cherche pas non plus la véracité euh, historique, euh, ou, enfin semi-historique, euh, en fonction des sources qu'on a. Mais en tout cas, c'est respectueux, beaucoup plus que certains médias que je ne citerai pas qui sont sortis ces dernières années qui traitent des Vikings. Je, oui, je vois très bien quoi de quoi tu veux parler. Voilà. Là. Je pense que les gens ont compris. Euh, ce n'est pas un film. Là, c'est tout simplement excellent. Bon, Robert Eggers euh, gère la fougère. Hein, pas, c'est pas une découverte, hein, très clairement, depuis, euh, depuis The Witch, on le savait. Et il fait peu de films, mais c'est toujours des films où tu sais que tu vas pas être déçu. Quoi. Tout à fait. Voilà ce que j'ai pensé du film. Eh ben, je vais plus souhaiter ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est son meilleur film, en sachant que c'est de rien, c'est tout de même que son troisième long métrage, oui. mais c'est son film en tout cas le plus abouti dans ce qu'il cherche à construire, c'est-à-dire que là où The Witch et The Lighthouse étaient des films qui visuellement étaient éblouissants mais qui pouvaient peut-être pêcher sur des aspects narratifs qui pouvaient un poil nous perdre, le fait que là, il s'attache à une mythologie et à une histoire mmh. qui est littéralement euh, un panthéon dark narratif de l'histoire du cinéma que tout le monde a un jour eu envie de pomper ou eu envie de reprendre. je veux dire, qui n'a jamais rêvé de raconter l'histoire d'un enfant qui voit son père tué par euh, son oncle et qui décide de partir et de venger ses proches Je veux dire, c'est l'histoire parfaite pour à la fois faire en sorte que le spectateur s'accroche au récit et en même temps juste qu'on soit fasciné par tout le qui va se mettre en place. C'est tellement euh, un sujet qui a été traité donc... Donc facile à traiter, que du coup à côté il peut se permettre plein de liberté, ce qui fait, hein, fait. Qu fait ce qui fait ce qui fait le film est, est vraiment dense, euh, extrêmement mais... prenant, mais efficace, pesant vraiment il y a une lourde ambiance et je pense que c'est pas un film à mettre entre toutes les mains ah au delà de sa violence il y a vraiment un aspect graphique, un traitement de l'imagerie qui par moment peut, peut vraiment déstabiliser et peut ne pas laisser indifférent <rire> c'est bon aussi de le rappeler ça reste un film d'auteur donc ne me faites pas le coup de The Witch où c'est genre c'est un gros film d'horreur qui fait des jumpscares et au final ça ne l'est pas donc du ah ouais, coup non, on non, dit que c'est une daubasse mais je pense que pas là du on, tout est le cas. Prévenus, on est un peu plus prévenu on est un peu plus prévenu mais je pense qu'il y a toujours des spectateurs qui mm -hmm. vont mm -hmm. s'imaginer par le biais des bandes annonces et des choses comme ça et par bi aussi que ce soit un film universel que potentiellement c'est un gros film d'action oui, puis... c'est un film qui prend son temps c'est un film qui place des situations ouais. c'est un film qui place des actions c'est un film qui place des éléments qui par moments sont extrêmement fantasmagoriques et très graphiques la, la série Viking en fait les, en particulier la première saison de Viking qui avant de rentrer dans la bataille les guerres les machins euh, on suit un fermier en fait même si on sait euh, l'épopée qu'il va avoir par la suite on suit un fermier et il y a une mise en situation, il y a la construction des personnages et en ça je, je trouve que c'est des œuvres qui traitent bien parce que la mythologie nordique on peut facilement tomber dans le oh, il faisait boum boum la guerre les bastons les vikings ils boivent du hydromel et voilà. Vikingdom, et... euh, et... euh, uh, voilà. Kingdom, voilà. Oh, on en, belle en est belle référence. On en, est, en est loin. En... Belle référence. Euh, on en est très loin là, c'est voilà, c'est un film qui prend son temps qui est posé qui est réfléchi. Euh, je pense à une scène de pillage euh, et juste après cette scène-là, le, le personnage, comment il se représente ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Enfin, ouais. Parce que j'avais peur, justement, la première scène de pillage, j'avais vraiment peur que ce soit en oh, mode. Ils vont encore nous montrer des méchants pas beaux qui font la guéguerre. Ouais. Et heureusement, ça. Heureusement, un oui, plus ça, traite, ça traite des sujets bien merdiques que, que faisaient les vikings, c'est-à-dire bah, les, les, les meurtres et l'esclavagisme. Euh, en soi, c'est pas mieux que certaines sociétés euh, toujours actuelles. Oh, il a jeté sa petite pierre. Ouais, ça c'est. Euh, mais ça va plus, beaucoup plus loin que ça et ça traite aussi, euh, je trouve, de façon très intéressante, la spiritualité qu'avaient les, les hommes du Nord, en plus de la vie qu'ils menaient euh, habituelle, quoi. Tout à fait. Et je trouve que c'est très très bien amené, c'est très très bien fait, c'est très subtil, c'est pas non plus. Euh, et regardez, on va mettre Odin partout, et des corbeaux, et... Heureusement non, Là, ça sert le récit, et en ça, je suis plutôt content. Parce que j'avais aussi... cette une signe de mes craintes. <rire> on se propose qu'on passe à l'écriture oui. L'écriture, donc, qui est faite par Robert Eggers et par Sion, qui était également le scénariste d'un film qu'on a vu ensemble, L'EMBE. Oui. Donc tout est toujours lié. Euh, C'est la première fois donc que Robert Eggers aussi n'écrit pas avec son frère parce que d'habitude oui. il écrivait toujours avec son frangin. C'est la première fois qu'il écrit donc avec un autre scénariste, scénariste donc qui on le sait parce qu'on a vu via Lumbe est bien calé en mythologie nordique et en tout cas en oui. voilà en iconographie nordique. Mm -hmm. C'est un vrai avantage je trouve et ça se ressent. Bah, il connaît enfin il connaît et il aime l'Islande. Et, tout, et à ça se sent. tout à fait, tout à fait. Et je trouve que l'histoire, en fait, on, on va déjà brasser ce qui est très simple. C'est clair que cette narration, en soi, si on s'arrête vraiment à la manière avec laquelle elle est contée, à la manière avec laquelle les personnages sont placés, avec la manière avec laquelle ça se conclut, toute cette avancée-là, c'est quelque chose qui est très balisé. C'est oui. tout de suite bon de le oui, placer, oui, oui. c'est pas un film qui va révolutionner. Ce n'est pas forcément cliché, c'est très archétypal plutôt je dirais. Oui. C'est vraiment un, un carcan dans lequel on a l'habitude de voir euh, un récit se mettre en place. Il euh, y a des éléments qui par contre, oui, comme tu moment, dis, moment, sont clichés. Y a aucune, y a aucune nouveauté, Donc il n'y a pas sûr. de surprise là-dessus. Oui. Ce qui est en fait intéressant, c'est la manière avec laquelle l'immersion est gérée au sein de l'histoire, et la manière avec laquelle les personnages sont placés au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. Et c'est cette partie-là qui je trouve est très intéressante dans l'écriture d'Eggers et Sion. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils ne sont dans cette optique de vouloir révolutionner cet arc narratif qui est euh, vraiment galvaudé pour le coup non au final on se retrouve un peu comme dans, devant The Green Knight on en mmh. parlait aussi devant The Green Knight l'écriture, le récit en lui-même est très pas, simple mais si c'est pas forcément péjoratif, voilà. si simple il, hein. est, il est simple mais pour derrière laisser une part à ce qu'on traitera par la suite qui est l'image le, les acteurs, ça laisse la part du coup à Beaucoup plus de créativité à ce niveau-là. C'est ça. Pour autant, ça reste tout de même une écriture qui, je trouve, est très ample parce que c'est le gros point fort de cette narration, c'est que ça laisse de la place à tous les personnages. Oui. Ça, ça m'a vraiment impressionné, mais plus on avance dans le récit, plus il y a des personnages qui se rajoutent à cette histoire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on commence avec allez, un grand max de cinq personnages principaux, et d'un seul coup, plus on avance, plus les personnages s'élargissent, et à aucun moment, et c'est ça qui m'a vraiment subjugué par l instant, à aucun moment, un personnage n'est délaissé. Oui. Je veux dire que ça soit juste ce mec qu'elle n'est le nez coupé au début, qu'on retrouve <rire> au fur et à mesure qu'on avance et qui mine de rien a un vrai arc lui aussi au sein de l'évolution de ce récit, que ça soit les enfants de Fjolnir, que ça soit euh, les personnages qui accompagnent Hamlet, c'est vraiment en fait, a... un souci de détail quoi. Il n'y a pas de place laissée au hasard, c'est ça qui est assez intéressant au vu des croyances euh, de la destinée, du destin euh, qui est beaucoup évoqué dans le film. En fait le destin, euh, la destinée du personnage principal mène complètement le récit et donc son destin c'est de recroiser forcément les mêmes personnages, et donc ils ont de l'importance dans sa vie, et donc par le biais de l'écriture qui est vraiment réussie, et eh ben ils ont tous de l'importance, et, euh, et en plus les acteurs sont vraiment bons. Ah hein. oh bah là, non, il voilà. n'y a, a même pas besoin de... ça on le développera vaguement oui. après, parce qu'il y aura juste besoin de dire machin, machin, machin. Mais en tout cas cette écriture, moi elle m'a vraiment impressionné par cette minutie du détail. Parce qu'encore une fois, c'est bon de le dire, si on s'arrêtait vraiment sur la construction dramatique, on est sur quelque chose qui est très simple. Mmh. Mais c'est simplicité... peut en 2h20. Tout à fait, et parce là, que je ne sais plus qui c'est, ben, c'est FX qui disait ça quand on est sorti de la séance, il disait qu'il avait peur au début que ça soit un petit peu euh, facile et que ça aille dans mmh. une direction un peu balisée, et puis il s'est laissé emporter dedans. Mmh. C'est la belle démonstration que finalement, euh, chercher à sublimer un récit ne passe pas toujours par le besoin de créer de la nouveauté. Oui. Chose qu'on a souvent tendance à imaginer aujourd'hui et à voir comme étant le pinacle de création cinématographique, oui. genre réussir non, à transcender quelque chose... Les qui... films à 24 nous prouvent que pas du tout. Exactement, exactement. Et que ce soit Robert Eggers, que ce soit euh, des... tous les cinéastes de sa génération, que ce soit des David Robert Mitchell, que, même, que ce soit même même des si Harry a, Aster... Même s'il avec Lamba. Oui. C'est vrai, Même Il y a vraiment cette idée de, de prendre quelque chose de simple et d'en construire et d'en faire quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus juste. Et, et c'est cette viscéralité finalement qui porte tout le récit et qui donne ensuite, on le développera à l'imagerie des girls, une véritable puissance et une véritable iconographie. Parce que derrière, il y a justement cette, ces éléments sur lesquels il peut s'appuyer. Et j'aime beaucoup la manière avec laquelle Hamlet évolue. C'est pas un personnage qui justement va va être très monolithique, entre guillemets. J'ai oui. beaucoup aimé son évolution parce que il part vraiment d'un statut d'enfant brisé pour évoluer en une espèce de bête guerrière mmh. pour finalement comprendre qu'il doit être beaucoup plus que simplement une espèce d'épée vengeresse qui devrait se oui. situer au-dessus du coup de son oncle. C'est pas c'est plus compliqué que ça quoi. C'est pas y a pas vraiment la notion de bien et mal en fait. Absolument ah, Enfant brisé là-dedans. On... Enfin dans le film. Et du coup, je trouve ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'étais ah, oh, il sort un peu justement bah, du carcan du... L'oncle c'est le méchant, il... C'est très et intéressant, le gentil, le gentil parce que et si non. on devait évoquer justement la partie où le scénario choisit de transcender ça, oui. sans spoiler, c'est vraiment ce dernier acte où là il y a une réelle déconstruction oui. de tout ce que ce récit et et très bien. extrêmement banalisé devrait amener comme conclusion, et en fait ça va souvent à l'encontre de ça, pour oui. justement questionner le spectateur en lui disant est-ce qu'on a besoin de ça pour avoir un grand film, ou est-ce qu'un grand film peut se passer justement de ces espèces de limites qu'on a l'habitude d'avoir dans ce type de récit qui parfois sont intéressantes, Parfois, elles permettent de porter un métrage et de lui donner une certaine intensité oui. et d'avoir une vraie émotion qui se dégage. Mais est-ce qu'à d'autres instants, les transcender, les dépasser oui. pour amener quelque chose de sûr, plus, ouais, pour ouais. faire qu'un personnage qu'on pensait être le but ultime de notre héros devient oui. finalement bah, presque un antagoniste, est-ce que ce n'est pas ça finalement qui donne une véritable envergure et une véritable intensité à toute l'évolution dramatique de ce personnage Et c'est cette intensité justement qui caractérise pour moi cette écriture qui est loin d'être facile. Ouais. On sent qu'il s'est quand même beaucoup intéressé à la mythologie nordique, parce que la mytholo mythologie nordique parle beaucoup de ça, et du destin. Euh, est-ce que le destin est laissé aux hommes, ou est-ce que c'est les dieux qui décident du destin et, euh, ouais, Pareil, je vois beaucoup de similitudes avec la série Viking, où euh, au final le personnage principal prend en main son destin, alors que mmh. normalement il est censé être filé par... Euh, les Nornes euh, dont il parle euh, dans le film euh, ouais. The et là, C'est encore plus cathartique parce que c'est littéralement on dit au personnage que son destin devra lui faire faire un choix oui. et en fait toute sa destinée n'est liée qu'à ce choix mm -hmm. et c'est tout est ce questionnement qui, qui est bien amené et qui... Je trouve qu'il y a un traitement de la mythologie dans l'écriture qui est vraiment hyper bien fait enfin, pour le coup pour m'être pour vraiment beaucoup intéressé même si j'ai pas la science infuse non plus et que j'ai pas fait euh, fac d'histoire euh, de ce que j'ai pu lire ou voir Là a vraiment ces traités. Enfin, l'écriture est juste, sans tomber dans le dans l'extraordinaire non plus. C'est mmh. vraiment euh, bah, les hommes de l'époque. Comment est-ce qu'ils pouvaient interagir avec des forces qui les dépassaient complètement Quoi Typiquement, je pense euh, au volcan. Mmh. Typiquement, y a une grosse symbolique. Vu voilà, ou des orages, des marées, enfin ouais. plein de choses à Et la terre aussi. aussi, il y a oui. un très gros rapport euh, euh, non, mais... quasi, quasi euh, alchimique en oui. fait, avec l'environnement. Avec ah, bah, je pense à la, scène, bah, la première scène de pillage quand il mm. tombe dans la terre là, mm. cette scène là, mais fantastique. Mais vraiment, le traitement est juste, euh, juste comme il faut quoi. En termes de réalisation bon, C'est Robert Eckers. Fin de vidéo, Au Voilà, non mais presque, hein. on pourrait s'arrêter là. Non mais c'est impressionnant parce que du coup, euh, donc, dans cette folle aventure quasi-blockbusterienne, il a choisi d'embarquer véritablement toute son équipe habituelle. C'est-à-dire qu'il est carrément allé rechercher Jarin Black, qui est son directeur de la photographie depuis ses débuts, qui, je pense, est dans une expérimentation complète. Parce que oui. si on revient euh, à The Witch en passant par The Lighthouse et en arrivant là, c'est quand même un mec qui est passé d'un format hyper hybride avec ce 1.60 qui rendait son image très particulière et qui enfermer du coup son récit dans une iconographie très atypique ensuite on passe sur The Lighthouse où carrément ouais, ouais, le mec ouais. va te chercher des optiques des années 30 pour faire en sorte qu'on retrouve les images très marquées d'un cinéma allemand expressionniste extrêmement marqué et, et là le mec se dit pourquoi on ferait un scope quand on peut faire un 200 et avoir un format un peu hybride où justement le spectateur a pas complètement l'écran qui est pris mais a quand même une plus large vision que d'habitude c'est vraiment c'est un artiste quoi ah bah là c'est ouais non non mais et puis là c'est c'est impressionnant parce que je trouve que au-delà de la vraie sensation qui est Robert Eggers en termes de mise en scène j'ai vraiment envie de saler le travail de Jarin Black qui qui démontre que lorsqu'on a un directeur de la photo on peut apposer aussi une certaine vision du cinéma oui. et lui c'est assez saisissant mais que ce soit même les, les scènes de nuit qui sont mais alors hyper marquées en termes de lumière on a presque l'impression qu'il a tout filmé juste avec des lampes torches. Euh, ou des, oui, ou des oui. flammes ou des... Oui, oui. On a l'impression que... Si ça, ça se trouve il s'est servi okay. presque que de lumière naturelle, parce que notamment je pense à une scène surréaliste où il y a plein de soldats autour d'un feu qui vont limite se transformer en bêtes furieuse. la scène mmh. n'a l'air d'être filmée que avec la lumière du feu. Ce qui est dingue parce qu'on pourrait se dire ouais. Au quand vu même un peu au de ce qu'on a entendu du tournage, enfin des retours qui ont été faits du tournage, ça m'étonnerait même, ah, en fait. même pas en pas qu'il se soit cassé la tête à dire non non il faut que notre film il ait cette gueule là, des faire bas, un feu, de cette taille là, voilà, il faut qu'il soit constamment en train de brûler, mais c'est pas possible. Je m'en fous, il brûle tout le temps, mais du coup ça donne une puissance oui, une et une, ambiance, une bestialité là. je trouve à cette image qui qui est brute de décoffrage. Enfin il y a vraiment des scènes où on se dit si c'est juste fou, je pense à cette scène de pillage que tu évoquais oui. en parlant d'écriture, au-delà de l'écriture, la scène de pillage, c'est un immense plan-séquence, tout droit sorti du puits du Fou, où les mecs partent dans tous les sens, décollent à gauche à droite, si, je suis désolé, non. si, le puits du Fou... Non. Bah, Alors, ensuite... non, mais dans, dans le côté très artistique, dans le sens où vraiment il y a tous ces mecs en costume, on a l'impression que tout est en train de vivre devant nous. Je veux dire, il y a vraiment cette non, mais vraie, vraie intensité. C'est une reconstitution oui. historique. C'est dans ce sens-là ou... que je cite le Puy du fou. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais je pense dans le sens à cette véracité justement de, de voir une situation se développer devant nous et d'avoir l'impression de presque pouvoir balader son regard partout ouais, et de, de voir des on petits était. détails. Enfin, C'est ça. Enfin, enfin... C'est cette vraie intensité que je trouve qui je trouve se ressent. Je sais pas et... si la véracité historique est totale ou si c'était vraiment comme ça, mais en tout cas, on était dans la scène. On est dans la scène. Et dans toutes les scènes, en fait. Ah bah quasiment dans toutes les scènes. Mais cette scène-là m'a vraiment marqué oui. parce que, au-delà de ce fameux plan qu'on voit dans la bande-annonce où on a Hamlet qui récupère une lance et te la renvoie sur le gars qui lui a envoyé, et ensuite il mmh. court, la, la scène ne s'arrête pas en fait. Ça commence comme ça, et puis ensuite il part avec ses haches, il va grimper le mur à la force des bras, il va sauter par-dessus, il va déboîter un gars, il va t'en dégommer un autre à cheval. Et tout ça, c'est dans un seul plan. On ne voit même pas les coupes, on ne voit même pas les raccords, on ne voit rien. On se dit. C'est immersif. C la photographie est immersive. Ah bah c'est et les décors aussi, le... c'est vraiment ouais, une reconstitution, reconstitution complète. La limite, on aurait eu l'odeur quoi. Oui, limite. Il, man il manque l'odeur et on y Il est manque l'odeur et, et, et on y est. C'est un truc de dingue. Hein. C'était vraiment, oui, je me suis vraiment plongé dedans. Alors moi qui suis en plus euh, très très fun, je, je me suis vraiment assis dans le cinéma en me disant je vais rentrer dedans, euh, c'est sûr, ça va me parler, ça, ça, va, ça va correspondre à, à un cheminement que j'ai en moi actuellement. Et le travail qui a été réalisé fait que, oui, j'ai pu vraiment me sentir dedans. Et sincèrement, j'avais des musiques qui passaient en fond, euh, même les musiques du film, mais les musiques aussi que je peux écouter souvent, et qui résonnaient en fond. Et puis tu avais des scènes, et j'étais là, mais y a, sincèrement, il y a des scènes où je ne clignais plus des yeux. Je me suis rendu compte, à un moment, j'étais vraiment dans le cinéma mode. Ah, mais bah dis donc, j'ai les yeux vachement secs, en fait. Euh, moi, je t'avouerais qu'il y avait des moments où réellement, ah ouais, j'étais en train de j'étais comme si J'étais en mode C'est une, ça cla pas, une ça pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, s'arrête pas. Et la scène autour du feu avec les, les Ulf... Ulf là, les soldats loups. Euh, incroyable, enfin, traité de façon euh... c'est traité de façon hyper réaliste. Euh, ce mythe de l'homme loup euh, qui mm. se transforme, qui est complètement. Et ça m'a beaucoup fait rire la scène d'après pillage où on les voit tous chaos. Parce que ça sous-entend qu'ils étaient tous défoncés, en fait. oui c'est ça. Et qu'à la fin, ils sont tous... Euh... Oui, c'est ça. À la fin, ils sont tous limite comme As. Ils oh, ne pas. Oh, et... je suis en bad. Sauf le personnage d'Ameled qui est encore... Oh. <rire> oui, lui, lui, il est remonté tout le lui, film. Il euh, est euh... tout le lui, il a remonté tout le film. Mais lui, ouais, ça, est... il y a un traitement, un traitement de ces mythologies par l'image qui sont incroyables. Et je pense à la scène euh, avec les Valkyries. Sans spoiler non plus, même si on le voit dans une a partie Et dommage dans la bonne annonce Mais elle a, une, elle a une force, mais je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui sont mais... comme ça Je trouve la scène avec la, ce qu'on pourrait appeler la sorcière oracle Oui, qui, avec Björk qui, Oui, ouais, c'est ça, cette scène-là, euh, elle est très simple Mais, mais, mais elle, elle a une intensité, folle. elle a un ouais. travail de lumière Elle a un travail de, de, de montée en tension Il y, y a tout plein de scènes qui sont ça, comme ça C'est à la limite à se demander si eux-mêmes ne croient pas à ce qu'ils montrent en fait, Oui, c'est ça C'est à la limite ça, il y a des moments où je me suis dit Mais c'est pas possible, ils sont... Ou alors ils sont beaucoup beaucoup beaucoup renseignés, ou alors c'est vraiment que ça, ça leur euh, ça leur parle, ça les, ça les touche quoi. Mais moi je, je pense, pense que, que ça, je pense, pense que, que, que c'est ça pour le coup c'est le cas. Parce je pense que, que c'est ça. Au vu de l'an, mais au vu de ça, euh, c'est sûr qu'il a il a grandi avec un folklore et qu'il il, euh, le retransmet. Et je pense que même que Robert Tiger, ça se ressent, il, je il, pense il, il a un amour profond du folklore aussi oui. de rien. Parce que tu prends The Witch ou tu prends ce film, The Light simple c'est un peu un, est une autre direction. C'est du folklore. C'est du folklore, aussi. mais un autre, folklore un, un autre type de folklore. Mais mmh. en tout cas, il y a ce vrai amour de justement montrer une, une certaine partie de certaines mythologies qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma représentées comme ça, mmh. parce que tu l'as si bien évoqué. Il y a le monde de la série, il y a le monde du jeu vidéo mmh. parfois que je choisis ça qui est à ça. Mais au cinéma, parfois, on a tendance à vouloir éduquer ce folklore parce qu'on se dit que la crédibilité d'un récit se doit de prédominé sur mmh. la crédibilité d'un folklore qui amènerait une certaine immersion. Alors là j'aime beaucoup cet équilibre qui est fait justement entre... Oh non, on parle euh... du folklore et on le, on le démonte complètement. Oui, on voilà ce quoi, ce comme ce Marvel. Y a... voilà ce qui y arrive des fois. Mais en tout cas voilà il y a cet équilibre qui est très intelligent de la part de Robert Tegers qui fait que du coup il peut appuyer son imagerie et amener les éléments nécessaires pour faire en sorte que le spectateur soit réellement fasciné par ce qu'il voit et en même temps se dire que derrière il peut équilibrer ça avec justement des scènes où il va prendre le temps d'un peu plus poser des situations, de se permettre de développer des personnages, de développer un contexte, des trucs comme ça peut-être des trucs qui parfois sont un peu délaissés je pense à un film que moi j'adore personnellement qui en termes de mythologie nordique est aussi très intéressant, c'est Beowulf mmh. qui je trouve est assez fascinant mais qui est très compliqué à adapter au cinéma parce que parfois c'est difficile de ne, pas, de ne pas chercher à vouloir vraiment représenter ce folklore mmh. sans perdre un petit peu de l'intensité du récit derrière. Et c'est ce qui s'était passé avec le film de Zemeckis qui était une vraie clacasse visuelle mais qui peut-être narrativement parlant oui. n'arrivait pas à parler. Là il y, un juste... il y a un équilibre. Exactement, et je trouve qu'ici je pense qu'à Robert Zemeckis ça lui aurait totalement l'expérience qu'offre Robert Eggers parce qu'on est justement à mi-chemin entre justement amener ce côté très actionneur, vraiment bourrin avec oui. cette intensité, ce gore ces, ces mecs constamment euh, baraqués comme as qui vont te démonter des mecs et qui vont ah limite bah à un moment se prendre, claques, des, hein. se prendre des coups dans les côtes et pas bouger d'un centimètre oui. et, et, et, et, du, et en même temps derrière se permettre d'équilibrer les personnages, de prendre des instants pour justement s'attarder sur une relation amoureuse, sur une relation fraternelle, sur euh, de personnages qui vont avoir une opposition radicale et c'est cette intensité qui je trouve se ressent parce qu'on a beaucoup parlé de l'esthétique mais la force émotionnelle que développe le film au fur et à mesure qu'on avance, je veux oui. dire lorsqu'on arrive, sans le spoiler, à cette scène de fin qui a une... Une brutalité sauvage, enfin vraiment, on est sidéré, on regarde ça et on se dit waouh! C'est beau! Ils tous Ils voyagent pour ça, c'est ouf! <rire> non, c'était incroyable, enfin vraiment, oui, je pense que Robert Eggers est, est très attaché au folklore et à retranscrire correctement le folklore. Exactement. Enfin, je l'imagine vraiment enfant à écouter des contes racontés par papy, mamie ou qui sais-je, et euh, se dire euh, je veux raconter ça aussi, mais à des millions de personnes en fait. Mm. Et il le fait sublimement, bah moi j'étais vraiment euh, un enfant assis devant un truc incroyable quoi, c'était ça. Oh oui. Casting, très joli casting, oui. soit dit en passant, euh, avec un Alexander Skazgard complètement possédé. Euh, est... En même temps il a dû bien s'investir parce que je crois qu'il a donné pas mal de sous pour que le film se fasse. Hein, ouais, donc oui. Il avait intérêt à bien s'investir, ouais, mais c est, c est réussi. vraiment il est impressionnant. Oh, oui. euh, moi j'ai envie de citer Ethan Hawke, qui, je trouve, impacte beaucoup par un jeu qui pourrait presque être considéré comme du surjeu par instant dans le rôle du père. Il y a des moments où, honnêtement, j'étais en train de me dire, oui. oh, c'est trop bien, mais il y a cliché. plein de gens qui pourraient lui dire que c'est trop. Mais ça rend trop bien parce que Ethan Hawke, c'est un non, immense acteur. Ça lui va très bien comme Mais moi. ça lui va hyper bien. Moi, j'ai adoré class Bang dans le rôle de Fjolnir. Je l'ai trouvé, mais alors dingue, mais c'est un acteur que déjà je trouvais extraordinaire dans la série Dracula, qui peut-être n'est pas apprécié de tout le monde, mais lui, il a un non, charisme assez hallucinant. Ils avaient vraiment la gueule de l'emploi. C'est ça. ça. Nicole Kidman est bien. Oui, mais elle transcende pas l'écran, je trouve. C'est pas son plus beau rôle, mais elle a une très belle scène. Je trouve oui. une scène vraiment extrêmement bien faite où elle a beaucoup d'intensité. Je dirais même deux. Comme tu le dis si bien, c'est vrai que moi j'en avais plus une en tête, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui. il y en a deux. Agnès Taylor Joy est une actrice qui. Elle danse. est incroyable. Enfin, elle est. Ouais. Ouais. Mais vraiment, là, elle a vraiment euh... des scènes qui sont hypnotisantes ouais, et je ouais, trouve ouais, ouais. qu'elle elle a un vrai, vrai charisme. Elle arrive, elle arrive à brasser une autre mythologie. Je vais pas rentrer trop dans les détails pour pas spoiler mais une autre mythologie en plus de la mythologie nordique. Et j'étais là en mode, mais ils sont trop forts, ils sont trop forts. <rire> et après, dans les rôles beaucoup plus secondaires, voire quasi tertiaires, on retient surtout, surtout Björk, qui Bjork, est oui. vraiment impressionnante durant une sûr, scène, c'était sûr mais qui est dingue, et Willem Dafoe, qui pareil, il y a genre 2-3 scènes à peine, mais, mais il, il imprime il, quelque pour chose. Pour le casting, j'imagine vraiment, vraiment au moment où vous avez fait, où l'écriture du film était finie, ils se sont dit, bon ce rôle là, oui bah c'est Björk, bon bah on aura Björk et ce rôle là, oui bah ce sera William Dafoe, on aura ah, William, William Dafoe <rire> c'était vraiment, limite écrit pour eux, enfin Björk, euh, tout ce qu'elle représente au niveau iconographie elle l'incarne totalement à l'écran, mm. et William Dafoe c'est je... William Dafoe, voilà, voilà. c'est clairement William Dafoe je vais pas aller plus loin mais on... le casting est, voilà, on avait Une dit, on réussite. passerait pas beaucoup non. de temps dessus mais clairement le casting est hallucinant on arrive à la fin de cette vidéo sur The Northman, la musique. Oui, bon, la musique. Euh... Ouais, voilà, voilà. Musique. Tu l'as bien résumé <rire> euh, en parlant justement de la musique et de ah, son oui. côté. Mais ouais. Qu'est-ce que tu retiens donc de The Northman euh, C'est une œuvre à part entière qui est vraiment, qui m'a transcendé vraiment et qui m'a juste donné encore plus envie de me plonger là-dedans et de revoir le film rapidement. Euh, je pense. Euh, non, c'est vraiment pour moi c très clairement le film de l'année, si ce n'est plus très clairement parce ah que des... c'était un sujet enfin mais c'était sûr en fait c'était sûr j'essaie d'être objectif un minimum mais je peux pas vous me connaissez il y a des films sur lesquels temps, on peut pas être objectif je peux pas être objectif sur un truc qui me parle autant que la spiritualité et en, en l'occurrence la mythologie nordique enfin je peux pas je peux pas être juste là oui c'était un bon film dis donc la lumière elle était bien c'était joli non ça va beaucoup plus loin que ça pour moi et je pense que pour d'autres personnes ça aura le même écho c'est une œuvre intense qui qui de toute façon te pousse à être transcendé, enfin très clairement, hein. Et par tout ce qu'on a évoqué comme point, c'est c'était fou, c'était incroyable, vraiment. Je ne vais pas rajouter grand-chose dessus, il a raison, Non, non, c'est vraiment un, un film qui, déjà c'est bon de le dire, c'est le meilleur film de Robert Eggers à l'heure actuelle, c'est son film le plus équilibré, qui joue à la fois entre une très belle oh, iconographie, fous, Ouais mais pour moi c'est son film le plus équilibré, à la oui. fois il arrive à être respectueux des mythes, en même temps à créer un certain divertissement, en même temps à être euh, extrêmement intense dans son imagerie, tout en couplant ça à une écriture qui arrive très très bien à juxtaposer cette idée de respecter la mythologie, en même temps créer une histoire qui certes est classique, mais va accrocher le spectateur, c'est cet équilibre finalement très fin qui fait que pour moi, son film à l'heure actuelle le plus intéressant. C'est oui. pas son plus beau film parce que clairement The Lighthouse est son plus beau film. Oui. C'est pas son plus intense parce que The Witch est un film très intense, mais c'est le film qui arrive à, à bien maîtriser tous ces aspects-là et à les coupler le temps d'un moment sens de qu cinéma bon, qui, je trouve, qu il, est... Oui, il, il arrive à traiter des sujets tellement différents. Euh, c'est ça. J'ai hâte de voir la suite. En ah fait, bah complètement. De voir l'avenir de ce cinéaste-là. Ouais. Très clairement. Non, bon, on refait un podcast. Où je parlerai pas de Fincher mais je parlerai de Robert Eggers. Ça me va, un ces quatre, on fera ça. Mais en tout cas, ouais, vous l'avez compris, The Northman de Robert Eggers, allez-y, oui. sans hésitation, vous ne le regretterez pas. De toute façon, on sait que les trois quarts des gens qui regardent cette vidéo à l'heure actuelle l'ont déjà vu. Merci mon cher Hugo. Oui, merci à toi. D'avoir participé à cette petite vidéo. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps, ça faisait, longtemps. Ça faisait trop longtemps. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Et je te regarde, petit malin, qui est en train de télécharger le film parce qu'il vient de sortir aujourd'hui en VOD aux États-Unis. Ne fais pas ça. Vas-y. Non, j'ai même pas envie. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Historiquement, c'est pas vraiment, vraiment, euh, ça tient pas totalement debout parce que toutes les personnes qui vivaient au nord de l'Europe n'étaient pas blanches. Donc faut arrêter de dire que les Vikings étaient tous blancs. Bonne soirée.